Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est Gilles, formateur clavier. Très heureux de te retrouver dans cette vidéo. Euh, J'aimerais te parler aujourd'hui eh d'enregistrer à l'aide d'instruments virtuels tes compositions, tes créations. Alors, tu sais, si tu me suis, ce qui m'intéresse, ce qui m'importe en priorité, c'est que tu puisses comprendre ce que tu joues, que tu comprennes l'harmonie, l'art de construire, d'embellir tes accords, l'art de les enchaîner les uns aux autres, euh, de manière à ce que tu puisses utiliser tous ces outils harmoniques au service de ta créativité et que ça te permette finalement de libérer ta musicalité. Donc le, les instruments virtuels, le fait d'enregistrer avec des instruments virtuels sont des outils très puissants, euh, ça va te permettre de composer des maquettes de A à Z et avec des possibilités qui sont infinies. On va voir comment ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur le, concernant le matériel. J'ai tourné une interview avec euh, une interview que j'ai tournée de Cédric Fourcadet. Je te mets le lien dans la vidéo. Euh, tu pourras l'écouter où il parle du matériel dont tu as besoin pour cela. Ce n'est pas ce qui va m'importer aujourd'hui. Euh, donc comme je te disais, je vais créer un cours euh, qui va t'apprendre en fait l'harmonie. Et comment créer des musiques inspirantes à l'aide d'instruments virtuels. Donc, il y aura une partie qui sera euh, publique sur YouTube et une partie qui sera réservée aux élèves de mes cours. Donc, euh, pour être informé de ces parties euh, exclusives, je t'invite à te rendre sur le site formation-clavier.com, euh, de t'inscrire à un des cours gratuits, de rentrer ton email afin d'être informé euh, concernant toutes les nouveautés et toutes les, les, toutes les nouveautés concernant ce cours. Alors, pour enregistrer avec des instruments virtuels, tu as besoin d'un clavier MIDI que tu vas donc relier en MIDI sur une carte son. Tu as besoin d'un ordinateur, tu as besoin d'un séquenceur. Un séquenceur, donc, c'est un logiciel qui te permet d'enregistrer par euh, couches superposées différents instruments, euh, qui soient des, que ce soit des instruments virtuels en MIDI ou des instruments audio. Nous, Ce qui va nous importer, c'est des instruments MIDI virtuels. Tu as besoin surtout, enfin aussi, d'une banque de sons de bonne qualité. La banque de sons, c'est ce qui va te donner justement ben, les sons que tu vas enregistrer pour chaque piste superposée. Donc, euh, ça va être des sons de piano, des sons de violon, des sons de batterie, des sons de basse. Euh, tout va être joué sur ton clavier. Euh, tu as besoin d'un système d'écoute euh, pour pouvoir, euh, bien, tout simplement, écouter de, de façon euh, qualitative le son que tu, que tu crées. Euh, donc des enceintes de monitoring. Là encore, je ne rentre pas dans le détail. Je te mets le lien de la, de la vidéo où j'en parle avec Cédric Fourcadet dans, dans la description de cette vidéo. Éventuellement, euh, un contrôleur MIDI qui va te permettre de contrôler ton logiciel Cubase. Je vais te montrer concrètement comment ça fonctionne. On va enregistrer deux pistes ensemble euh, pour te montrer le principe. Pour la petite histoire, c'est euh, la, la musique assistée par ordinateur, donc la MAO. Euh, J'ai commencé euh, dans les années 2000 en fait, euh, mais ce n'était pas vraiment de la MAO, j'avais commencé avec un enregistreur euh, multipiste, je vais te montrer. Euh, voilà, à l'époque, dans les années euh, début 2000, j'avais ça. Donc ça permettait de se, de se brancher ici, euh, son clavier par exemple, ou une guitare. Et on enregistrait ici par exemple le son du piano, ici le son du rod, le son du violon, le son d'une basse par couche, par piste, comme ça, euh, donc toutes les pistes. Et ensuite, on faisait une lecture et on lisait l'ensemble. On pouvait régler les volumes, les panoramiques. Je ne rentre pas dans les détails concernant les panoramiques, mais en gros, pour chaque piste, tu pouvais choisir euh, où placer ton instrument plutôt à droite de ton oreille ou à gauche. Euh, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et on pouvait déjà exporter des, euh, des maquettes audio de bonne qualité. C'était un beau produit. Mais bien sûr, ça ne valait pas euh, que, ce que... Ben, ce qui est venu par la suite, en fait, c'est donc toute cette possibilité d'enregistrer avec l'ordinateur, des possibilités d'édition infinie et des possibilités donc, de création infinie qui vont vraiment te t'aider, euh, quand tu vas connaître l'harmonie, à t'exprimer et à créer des musiques qui soient belles, inspirantes, selon tes goûts à toi. Donc, le cours que je vais créer, c'est « Comment euh, créer des musiques inspirantes ?» parce que j'aime bien créer des musiques inspirantes. J'aurai l'occasion de te faire écouter des créations que j'ai faites, qui sont dans des librairies musicales que tu peux te procurer. Euh, voilà, que l'on peut se procurer, je te les ferai écouter, euh, certaines en tout cas. Euh, je vais te montrer comment ça fonctionne concrètement euh, en, en, en enregistrant une piste de piano et une piste de violon. Alors, la banque de sons que j'utilise, c'est une banque de sons de chez East West. Alors, il y a des banques de sons qui sont gratuites chez Native Instruments. Euh, moi, j'aime bien la banque de sons de chez East West, c'est celle que j'utilise depuis des années. Et donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. On va enregistrer sans plus tarder un piano. Donc, tu vois, j'ai différentes pistes ici. La piste piano, la piste violoncelle, pizzicato. Là, j'ai euh, un pad, donc ça veut dire que c'est plutôt euh, une nappe de violon que j'ai mis ici. Ici, j'ai un violon, un violon pizzicato, un violon staccato. Donc, j'ai différentes pistes. Et sur chaque piste, j'ai affecté un son. Par exemple, si je vais sur la piste piano, je peux ouvrir ici l'instrument virtuel qui a été affecté à cette piste, qui est un son de piano. De très très bonnes factures, c'est important d'avoir des bons sons euh, au niveau des instruments virtuels, parce que sinon ce n'est pas la peine de de faire de la MAO, euh, enfin c'est pas la peine quoi, ça vaut pas le coup, il faut que vraiment ça soit des bons sons inspirants. Euh, voilà, donc je vais commencer par enregistrer un premier piano. Donc j'appuie sur enregistrement sur la piste en question. <musique> Je mets stop, ma piste est enregistrée, je peux l'écouter. Donc là, ça me va. Donc ce que je vais pouvoir faire en fait sur ce premier piano, c'est enregistrer par-dessus un violon. Sachant que toute la partie euh, donc, concernant ce cours, toute la partie explication harmonique de ce que je joue, parce que c'est ça qui est important, ça sert à rien d'avoir des outils comme ça si on ne sait pas euh, composer finalement, si on ne connaît pas l'harmonie. Donc toute cette partie harmonique sera expliquée dans la partie cours euh, sur mon site euh, donc pour les... Pour les pour les, pour les membres de mon cursus GM Piano, pour ceux qui auront le cours en question que je suis en train de créer. Donc, sur comment composer des musiques inspirantes au piano. Si tu veux rien rater justement par rapport à ce cours et pouvoir voir toutes les vidéos exclusives euh, publiques et qui feront partie donc du cours en lui-même, euh, bah si tu veux rien rater, donc toutes les parties, les prochaines parties qui sortiront, je t'invite à te rendre sur le site et à t'inscrire à un des cours gratuits en entrant ton email ainsi tu seras informé de tout ce qui sortira par la suite parce que tout ne sera pas sur YouTube donc euh, là je vais superposer un violon maintenant donc je prends tout simplement une piste la piste de violon ici Alors c'est un très beau violon, c'est très expressif comme violon, j'aime beaucoup ce, ce, ce son-là. Et donc je vais pouvoir enregistrer directement en superposant ce violon sur, ce, ce violon sur ma piste de piano. Voilà, par exemple, donc ensuite, je peux écouter l'ensemble, voir si ça me va. Voilà, c'est pas mal. Donc, je vais pouvoir superposer autant de couches que je veux, des violons pizzicato, ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux. Donc, ce cours, comment créer des musiques inspirantes euh, via des instruments virtuels, euh, va te permettre, en fait, d'apprendre à utiliser des outils harmoniques euh, efficaces pour composer de belles musiques euh, inspirantes et aussi des musiques avec des ambiances un peu particulières. Euh, alors, il y aura une partie qui sera... Enfin, il y aura plusieurs parties sur YouTube qui seront en accès libre et d'autres parties, finalement, qui feront partie vraiment du cœur même du cours où je vais expliquer vraiment toutes les notions harmoniques qui vont te permettre de vraiment libérer ta créativité, ta musicalité, qui seront évidemment réservées euh, aux membres de mes cours. Donc, si tu veux en savoir plus et ne rien rater sur tout ce qui viendra, tout ce qui sera euh, public, mais également tout ce qui, est, tout ce qui sera exclusif et euh, tout ce qui sera lié à ce cours euh, qui est en construction, eh bien, je t'invite à te rendre sur le site formation-clavier.com et t'inscrire à, à un des cours euh, gratuits que je propose en entrant ton email. Ainsi, je pourrais te, te, te tenir informé eh bien, de toutes les nouvelles parties de ce cours et toutes les choses un peu exclusives qui sortiront autour. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une excellente journée. A bientôt